Bonsoir. Bonsoir. Trois semaines, j'ai rien fait, je sais. Je suis un peu un gros branleur, mais euh, euh, niveau Delta, tu vois, je suis un, je suis un, un branleur niveau Delta. Euh, <rire> je, je viens de finir le texte de la production archiviste. Je l'ai fini hier, mais voilà, il m'a compris. Et du coup, euh, là, je, je suis en train de contacter les potes pour qu'on essaye de série italienne avant qu'on puisse tourner et puis après il faut que je trouve des tas de tournages etc, si vous me suivez sur euh, Twitter vous pouvez euh, remarquer à quel point euh, j entre les cours, euh, la procureur archiviste, euh, aussi euh, les passions parce qu'il euh, faut faire autre chose dans la procure archiviste parce que sinon euh, on ne s'amuse pas euh, même si c'est une passion de faire la procure archiviste, mais si je, je ne lis, si, si j'écris, si, si je fais tout que pour la procureur archiviste dans ce cas-là, il n'y a plus rien, c'est plus intéressant. Et du coup, je vous publie cette vidéo sur la chaîne perso pour que vous, vous alliez tous voir euh, la vidéo de Mag, qui va bientôt sortir, euh, et aussi euh, que euh, vous alliez voir euh, la chaîne, du coup, Crowd Steam. Euh, quand je dis qu'elle va bientôt sortir, c'est que j'attends que Mag me l'envoie, que je fasse le montage, enfin, tu vois le délire. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, donc ça devrait sortir vers Halloween, moi ma vidéo sur la de la production archiviste, je ne vous dis pas sur quoi, je vous dis juste ça. c'est sur un film Disney, voilà, qui a peut-être un rapport avec Halloween, je ne sais pas, <rire> et euh, c'est tout, voilà, je vous remercie. Bah écoutez, euh, moi y, sur la chaîne perso je vais sortir un truc en parallèle avec la vidéo et la production archiviste, donc elle devrait sortir un peu dans les.. au même moment que la vidéo. Donc pas au même moment, hein, je suis pas une machine, avec quelques secondes de retard, tu vois. D'ailleurs, de toute façon, je vais le je vais l'upload un peu avant. Euh, je vais, je vais peut-être le l'upload. Je sais pas si je vais l'upload chez ma mère ou chez mon père. Ça dépend. Parce que dans les deux cas, j'ai une mauvaise score. Comme ça, c'est réglé. <rire> si vous voyez normalement je, je, je, quand je rage quand je blague un truc euh, je le mets sur Twitter oh, bref suivez mon Twitter allez voir la chaîne Cross Team et on se voit pour Halloween pour euh, une vidéo sur la chaîne perso et une vidéo sur Cross Team allez salut